Un œuf. Un. Un œuf se prépare à faire de la planche à roulettes. Un œuf, un, 2 deux, deux œufs. Un, deux, deux œufs se préparent à danser. Deux œufs. Deux.